Salut à tous, c'est Kino et aujourd'hui nous allons voir ensemble où sont cachés les crânes dans le multijoueur de Halo 3. Car oui, Bungie à l'époque avait caché des crânes qui donnent aujourd'hui accès à des succès. Ils sont faciles à trouver, le mode forge suffit. On va commencer par le plus chiant, sandbox, au oh, moins on est débarrassé. Prenez de la hauteur en apparaissant sur la map et placez votre curseur à droite du soleil. Visez approximativement entre les deux grandes tours. Le crâne sera tout au bout du champ. Proche du mur. Seul problème, les gardiens vous tueront dès que vous franchirez les limites. C'est pour cela qu'au loin, vous pouvez voir ce bloc qui va vous permettre d'accéder au crâne sans difficulté. Faites-le apparaître, placez-le droit à votre objectif, placez-vous à l'intérieur et avancez le plus possible en ligne droite. Vous serez protégé des tirs mortels et atteindrez en quelques secondes le crâne de la map Sandbox pour déverrouiller votre tout nouveau succès. Le crâne suivant se trouve sur la map Assemblée. Rendez-vous au centre de la carte en monitor. Deux grands tuyaux s'échappent du bâtiment principal. Le crâne est simplement posé sur l'un des tuyaux. Attrapez-le à son tour pour vous faire un petit succès facilement. On se retrouve à présent sur la map en orbite. Rendez-vous au point de spawn du lance-roquette, levez les yeux et transformez-vous en monitor. Le crâne se trouve caché en hauteur dans un petit recoin sombre. N'empêche que si on part du principe que ce crâne a appartenu à quelqu'un à un moment donné, le bougre s'est quand même mis dans un sacré pétrin pour aller crever seul là-haut. Enfin bref Citadelle, ne changeons pas puisque ça marche. Donnons nous rendez-vous sur le point du spawn du lance-roquette au centre de la map. De part et d'autre, vous avez des colonnades avec une teinte rouge et bleue de l'autre. Partez du côté bleu et une nouvelle fois, levez les yeux au ciel. Le crâne se trouve caché dans la partie la plus sombre en haut des piliers. En vous plaçant correctement, vous pouvez même le voir depuis le sol. C'est au tour de la map hérétique Rendez-vous sur la passerelle supérieure et placez-vous face à l'épée à plasma. De part et d'autre, au-dessus des accès menant au spawn initial, vous aurez des reliefs. Vérifiez bien, le crâne est posé sur l'une de ces moulures. Pour le sixième et dernier crâne, rendez-vous sur la map littoral. Trouvez le mur marqué par la baleine, il est assez visible. Collez-vous au mur et vous trouverez, en regardant vers les tuyaux, le dernier crâne qui vous manque. Vous les avez tous Alors la Master Chief Collection vous récompense et vous devenez officiellement un crâneur. Bravo à vous Si vous êtes en quête d'autres crânes ou objets cachés, ou même de succès, la chaîne contient de nombreux tutos pour vous aider à les obtenir. Il ne tient qu'à vous de les obtenir si vous désirez trouver du monde pour jouer, le Discord ou le groupe Facebook sont là pour vous, les liens sont en description. On se retrouve très bientôt, prenez soin de vous, vive Allo